Bonjour chère Balance, voici vos prévisions pour la semaine du 6 au 12 janvier 2020. Je commence par lundi, la lune sera dans le taureau, votre huitième maison. Une journée pas mal paisible, euh, vous vous sentirez confortable dans votre peau. Euh, par contre, évitez d'amener votre boulot chez vous dans vos pensées et laissez ce qui se passe au boulot, au boulot. Mardi et mercredi, la lune sera dans les gémeaux, votre 9e maison et votre gouverneur Vénus est dans votre cinquième maison dans le verso où elle est originale, indépendante et surprenante. Donc deux très belles maisons pour ces énergies de la Lune et de Vénus. Ces énergies vont faire de vos journées les plus chanceuses de la semaine et peut-être de tout le mois de janvier. Une belle spiritualité vous habitera et votre charisme et magnétisme personnel euh, vous font briller de tous vos feux. Ces journées seront très propices pour demander des faveurs et des services, car personne ne peut vous dire non. Donc, demandez et recevez, chère Balance. La chance vous sourit. Jeudi et vendredi pour le Québec et jeudi. Vendredi et samedi, AM pour l'Europe, la lune sera euh, dans le cancer, votre dixième maison. Au niveau domestique, Vénus vous protège toujours de votre cinquième maison et vous offre beaucoup d'harmonie et de tendresse à votre foyer et vos relations avec vos bien-aimés. Au boulot, surtout vendredi, il y aurait quelques confusions à propos des problèmes ordinaires de tous les jours ou à propos des malentendus qui pourraient résulter tout simplement d'une malinterprétation des messages reçus. Alors, ne réagissez pas trop vite et patientez un peu ou réinterprétez les messages qui vous apparaissent assez assertifs ou agressifs au début. Et même si elles l'étaient... Laissez tomber les petites niaiseries, car entrer dans des confrontations durant ces journées ne serait pas à votre avantage. Samedi et dimanche pour le Québec et samedi PM et dimanche pour l'Europe, la Lune sera dans le Lion, votre onzième maison. Vénus, toujours dans votre cinquième maison, vous donne le goût de profiter de la vie et vous rend heureux et joyeux pour aucune raison apparente. Mars est maintenant dans votre troisième maison, vous rendant intellectuellement social et socialement active. Et la lune est dans votre onzième maison maintenant, fait la lumière sur vos relations collectives avec les amis et les collègues et l'entourage en général. Alors, quelles belles énergies pour organiser une sortie dans un resto ou au cinéma ou si le budget, le budget ne permet pas,